Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous Vous êtes bien sur euh, Évangélisation des Nations UVDN Donc on bénit le Seigneur pour, euh, pour la vie aujourd'hui la santé qu'il nous donne aujourd'hui Je ne vais pas être forcément être long en même temps, c'est un témoignage que je voulais vous donner euh, aussi par rapport à, à ce titre qui est donné. Les conséquences du péché et les conséquences de notre témoignage en Jésus-Christ. Et euh, nous sommes des chrétiens et nous devons savoir qu'on connaît la parole. Hein, au commencement, ben, Adam et Ève ont péché les conséquences de leur péché a été que la mort est dans le monde, a été que le péché est dans le monde, que la maladie, le chaos, les crises, euh, voilà le péché en gros, hein, et, et ils ont donné accès au diable sur le monde. Et euh, donc voilà les conséquences du péché aussi de Adon et Ève. Et aussi on voit qu'à cause de bah, leur péché, on a été punis à cause de leur péché. Des générations, des générations entières jusqu'à aujourd'hui, ont été atteints de par leur péché. On voit par là que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on va voit pas là que nous devons craindre le Seigneur pour que d'autres demain euh, à travers nos vies soient bénis, ainsi que nos familles aussi soient touchées, soient délivrées et aussi que des âmes soient délivrées et touchées par la parole du Seigneur. Et par notre vie de sanctification, de sainteté, de vérité. C'est voilà pourquoi on doit se battre, on doit, voilà, on doit être des violents. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et on va prendre un passage rapidement dans, dans acte 1. Alors acte, acte, acte, chapitre 1, je ne vais pas être long, juste un, un témoignage en même temps, c'est beau ce qui s'est passé ces, ces derniers jours, le Seigneur est, est, est vraiment bon, voilà, son esprit agit dans, dans l'église, nous sommes son église, nous sommes son peuple, donc, attendez, là on est dehors, voilà, on aime bien être dehors, voilà, même pour faire les émissions, on aime bien être dehors, donc du coup, acte 1, verset 1er, alors, au verset, excusez-moi, au verset 8. Alors, vous, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Voyez, voilà, « Et vous serez mes témoins. » Donc, enfin en tant qu'enfant du Seigneur, on reçoit la puissance du Saint-Esprit qui vient sur nous. La puissance du Saint-Esprit vient sur nous pour nous, pour, voilà, pour nous pour, voilà pour nous, aider aussi à faire l'œuvre qu'il nous demande de faire. Nous donner la capacité de travailler, la capacité de vaincre le péché. qui en, Alors, le Saint-Esprit, il est en nous et il est aussi sur nous. Voyez, donc, en fait, nous sommes remplis, nous sommes euh, en feu pour le Seigneur. L'Église est en feu pour le Seigneur pour accomplir ses œuvres, pour accomplir, à voilà, il accomplit à travers nous ses desseins. Et à travers toi, toi qui es l'Église, le Seigneur va accomplir ses desseins pour sauver frères et sœurs, mes amis, pour délivrer frères et sœurs, afin que des âmes soient sauvées et afin que nous soyons sauvés. Vous voyez, frères et sœurs et, euh, et au verset 8, il dit « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. » voyez, nous sommes des témoins. Vous voyez, donc le, un témoin, on voit pas là que, dans, en grec, hein, c'est « martus », je me trompe pas, mart, « martus oh, », je ne me trompe pas, c'est comme ça. Donc, on voit pas là que nous sommes, voilà, on peut, nous sommes des, des, des sacrifices voyez Nous sommes des témoins, nous sommes des sacrifices vivants pour le Seigneur, frères et sœurs. Et nous sommes aussi des hommes et des femmes qui allons souffrir, qui allons être persécutés parce que nous portons le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant que l'univers peut porter. C'est le nom du Créateur. Acte 4, verset 11, excusez-moi, on va le prendre. « C'est lui la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Voilà, »« Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. » Qui nous a été donné, qui a été donné aux humains, par lequel nous devions être sauvés. Donc en fait, nous ne sommes sauvés que par le nom de Yeshua. C'est le nom que nous avons, qui a été donné aux humains pour être sauvés. Et on voit par là que, euh, voilà, on reprend le passage dans Acte 1, verset 8. Voilà, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il regardait et nué. Voilà. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et nué, le prix l'emporta. <rire> Donc en fait, le Seigneur nous a donné d'être des témoins, frères et sœurs, à Yerushalem. D'abord chez nous, ensuite on nous dit à la Samarie. Et ensuite, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que l'Église est appelée à aller jusqu'aux extrémités de la terre, frères et sœurs, pour apporter la vie, pour apporter l'évangile. Nous sommes des missionnaires en vérité. Voilà pourquoi souvent on nous demande, est-ce qu'on a une église Frère, nous sommes des missionnaires. On va annoncer la parole. Et euh, s'il y en a qui sont touchés, bon, alors on leur enseigne la parole, comme dit la parole dans Matthieu 28. Et nous, nous sommes des missionnaires. Nous allons ici et là pour annoncer la parole du Seigneur Yeshua. Dans les trains, dans les bus, partout, on annonce l'évangile. Nous sommes en mission. Alléluia. Et on voit par là dans... Alors, avec le vent là. Alors, on voit par là dans... « une... voilà. et, en... et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors » ro... Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée la montagne des Oliviers. En gros, ce que je vous peux voir par là, c'est que le... Cette... ces deux hommes qui sont venus, ces deux anges, hein, voilà. Littéralement, le message qu'on peut, peut, qu peut, qu peut aussi voir par là, c'est en gros, euh, allez travailler. Le Seigneur est parti au ciel, il vous a dit que vous recevrez la puissance du, du Saint-Esprit. Maintenant, faites ce qu'il vous dira. Vous voyez, Son esprit sera là sur nous. Son esprit est là pour nous conduire. Donc en fait, nous ne sommes pas orphelins, frères et sœurs. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et, euh, et on voit par là que lorsque nous sommes chrétiens, on ne doit pas pratiquer le péché, pratiquer le mal, pratiquer le mensonge. Pourquoi je parle du mensonge Il y a quelques jours, j'étais en train d'évangéliser. Et euh, des, des, des gens de la sûreté sont arrivés. Et ce qui m'a vraiment touché dans ça, c'est que en fait, l'évangile, c'est un témoignage. En fait, peu importe ce qui va nous arriver, nous devons être des témoins jusqu'au bout, frères et sœurs. Et, et ça a des conséquences. Ils, ils sont venus pour m'arrêter. pour dire d'arrêter d'évangéliser. Et du coup, il s'est passé quoi Il s'est passé que... Euh, voilà, quand ils sont venus m'arrêter, je leur ai prêché la parole. Je leur ai prêché l'évangile, frères et sœurs, la repentance, le salut. Je leur ai prêché la parole du Seigneur. Et, euh, et après, ils sont partis débattre entre eux. Voilà, voir ce qu'ils allaient me faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi <rire> Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi Qu'adviendra-t-il de moi Donc du coup, voilà, on s'est... Voilà, on, on, on, on, on, on a rediscuté après, juste après. Et du coup, ils m'ont dit bon... On est venu comme on nous a appelés. Bon, pas pour moi au début, mais comme ils sont tombés sur moi, donc, je ne veux pas partir sans rien me faire, parce qu'il y a du monde qui regardait. Il y a beaucoup de gens qui regardaient. Donc, du coup, il fallait qu'ils qu fassent quelque chose pour que les gens voient qu'en fait, ils ne sont pas venus pour me laisser comme ça. Donc, ils m'ont dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une fausse, en gros, une amende orale. Une amende orale. Donc, en gros, ils me demandent mon nom. Alors, je dis moi, Cabrera, je demande mon nom. Non, ton, un, un, un faux nom. Alors, déjà, je ne lui ai pas donné ma pièce d'identité, Donc, je ne sais pas comment il savait que je disais mon vrai nom, de base. Il m'a dit non, info non. Je lui ai dit, par contre, là, je ne peux pas mentir. <rire> je lui ai dit, par contre, là, je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Il m'a dit, là, tu vas donner un nom vite, parce qu'il y avait d'autres collègues à lui qui arrivaient. Il m'a dit, là, tu vas donner un nom, et vite, et vite, et vite. J'ai fait non, je ne peux pas mentir. En fait, malgré la pression, frère, même s'il y a la pression, frère et sœur, on ne doit pas mentir, mes amis, délibérément comme ça, vous voyez frère et sœur, il faut tenir ferme, voilà c'est ça, voilà aussi la violence dont la parole nous parle, c'est pour prendre position, frère, parce que nous sommes des témoins, vous voyez frère et soeur donc j'ai dit non, je ne peux pas mentir, il m'a dit vite, ah, non, j'ai dit non, donc lui-même a commencé à remplir le phonon, date de naissance, je donné ma vraie date de naissance, adresse, je donné ma vraie adresse, il m'a dit non, fausse adresse, j'ai dit, je ne peux pas mentir encore. Donc, il a mis son adresse, tout ça. C'est non, que non, non. Ces collègues sont arrivés, arrivé me donner le papier. Je suis parti. J'ai continué à lancer la parole. Vous voyez, frère, frère. Vous voyez, frère et soeur J'ai parlé de ça aux frères, aux frères parce que, comment quand, quand on va dans la parole Lorsque les apôtres étaient frappés, frappés insultés, quand ils vivaient des choses difficiles, ils allaient témoigner aux frères et soeurs. Voilà ce que j'ai vécu. Ils étaient dans la joie. Quand on les frappait, tout ça, ils étaient dans la joie. Donc, j'ai contacté les frères, on a, parlé, on a partagé sur ça. J'étais dans la joie, frère, pourquoi Parce que j'ai compris en même temps que on, beaucoup ont dit « Ah, Dieu m'a sauvé de... Dieu m'a sauvé !» Non, Dieu les a fait mentir, etc. Moi, j'ai pas vu... Pas, déjà, le Seigneur n'est pas pour le mal. Donc, voilà, il peut pas, déjà, je vois pas que le Seigneur peut inspirer les gens à mentir, vous voyez oui. Donc, moi, ce que j'ai compris dans ça, c'est que j'ai vu derrière ça, en fait, un piège. Un piège des, de, du diable, un piège de l'ennemi. Dans lequel... Je pouvais tomber, enfin, qui voulait me faire tomber. Pourquoi Pour casser aussi le témoignage du Seigneur, vous voyez, frères et sœurs. Et aussi, ben, demain, aussi ben, pour me condamner aussi, vous voyez, mais aussi pour, euh, euh, aussi pour, euh, comment dire, euh, aussi détruire aussi la, la foi de, que, qui peut être mise dans ce monsieur, que le Seigneur veut aussi mettre dans ce, ce, cet argent, vous voyez. Parce qu'imaginons, admettons que je mentais. Je disais non, je m'appelle, euh, euh, ok, il me, dit, il me demande de donner un faux nom et je lui dis un faux nom. Donc en fait là, je, je participe au péché, vous voyez. En fait, il m'entend prêcher l'évangile en arrivant, je prêche Jésus, je lui prêche aussi la parole. Juste après, il me dit donne un faux nom, je vais donner un, un, un faux, euh, une fausse amende, donne un faux nom en fait là il va dire mon cher rigolo il va dire tous ces trucs de Bible là c'est des rigolos il va après il va témoigner ça aux gens ici et si, là voilà quelqu'un qui prêchait, je lui dit donne un faux nom il a donné un faux nom, ah, c'est du pipeau, tout ça c'est du mensonge, tout ce qui est de Jésus là c'est des, des rigolos tout ça Et en fait comme je, voulais, je ne veux pas voilà être condamné par le Seigneur et aussi détruire le témoignage du Seigneur et détruire sa parole, parce qu'à cause de nous ben, beaucoup de gens refusent de se convertir il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas au paradis vous voyez eux-mêmes mais ils empêchent aussi les autres de rentrer donc, on peut empêcher les gens de rentrer au ciel à cause de notre mauvaise vie, à cause de nos péchés, de nos mensonges. On peut fermer la porte au ciel à des milliers de personnes sans se rendre compte. Vous voyez, frère et soeur et comme Adam et Ève, comme j'ai pu parler au début, ils ont péché. Ils n'ont pas vu loin comme aujourd'hui le monde entier serait maudit, détruit comme ça. Ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont vu cela l'instant présent. Voyez, C'était bon le fruit à manger tout de suite. Mais les conséquences demain, c'était tout ça. La mort, la maladie, les cancers, les crises, le dérèglement, les guerres. Voyez tout ce qui, Les tremblements de terre, tout ce qui se passe. Tout ça était dans cette désobéissance. Vous voyez pourquoi nous devons nous battre pour obéir au Seigneur, frères et sœurs. Pour ne pas pratiquer le péché et tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Oui, frère et sœur, donc j'aurais pu fermer la porte du ciel à, à, à ce monsieur, Vous voyez. Donc lui, demain, il va témoigner ça aux gens. Voilà, j'ai quelqu'un qui prêchait Jésus. Je lui dis, je vais te donner une fausse amende, donne-moi un faux nom. Il veut pas, il a, il, a, il a accepté de me donner le faux nom. Demain, il me voit demain. Il va dire, ah, mais lui, c'est un rigolo. C'est un rigolo, même Jésus, c'est un rigolo. Il prêche comme ça, mais c'est des, des, des pécheurs. Ils peuvent mentir pour se sauver. Vous voyez, frère et sœur, donc en fait le fait que j'ai dit la vérité j'ai dit non je ne peux pas mentir même sous la pression j'ai dit non je ne peux pas mentir je ne peux pas donner de faux non. je ne peux pas du coup il va se passer quoi demain dans 5 ans dans 2 ans on ne sait pas combien de temps le Seigneur va, on ne sait pas comment le Seigneur va le toucher on ne sait pas mais en fait cette acte que le Seigneur m'a fait, que j'ai posée par, parce qu'on veut obéir à la parole du Seigneur aura des conséquences dans sa vie des conséquences pour la vie éternelle Donc, vous comprenez ça peut lui donner la vie éternelle il peut se rappeler de ça dans deux ans, dans trois ans. Et ça va, et ça va le, le Saint-Esprit va le rappeler ça pour lui dire que non, regarde cet homme-là, rappelle-toi de cet, cet homme-là. Tu voulais le faire mentir, il a refusé. J'existe, tout ça. Et c'est ces ça qui peut pousser aussi les gens à se convertir en voyant des hommes et des femmes qui sont fermes dans ce qu'ils prêchent, qui sont fermes dans la marche qu'ils ont entreprise, qui sont fermes en Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut avoir des conséquences qui vont libérer des milliers de personnes, frères et sœurs. Dans l'évangélisation, par ton témoignage, dans ta famille. Voilà pourquoi nous devons être fermes dans la parole du Seigneur, fermes pour ne pas pratiquer le mal. Parce qu'on se sauve nous-mêmes, bah à travers nous, d'autres personnes sont sauvées aussi. Il ne faut pas oublier ça frères et sœurs, parce que bah, c'est important. voyez Donc en fait, ce monsieur-là, bah, il aurait pu témoigner à ses amis. Voilà, euh, tout ce qui est Jésus, c'est des, enfin, des, des bêtises, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est des bêtises, Voilà, il prêche Jésus, mais en fait, ils peuvent mentir pour se sauver. C'est des rigolos. voyez Et dans l'autre partie, bah, il, il peut rentrer chez lui, voilà, réfléchir et dire pourquoi il a, pourquoi il a refusé de mentir ce, ce, ce jeune homme-là Je lui dis que je te donne un, une fausse amende. Donne un faux nom, donne une fausse adresse. Il a refusé de mentir Mais pourquoi Comment quelqu'un peut mettre... En plus, c'était 150 euros d'amende. Hein? Attention, c'était 150 euros. <rire> 150 euros, mes amis. Donc, tu refuses de mentir voilà, au, au prix de prendre une amende de 150 euros en fait, ils ont dit mais pourquoi leur fait de mentir C'est que c'est Jésus-là qui prêche, ça doit être vraiment vrai. Et c'est comme ça que, certainement au ciel, on se reverra à cause de cet acte que, que j'ai posé par la grâce du Seigneur, vous comprenez Donc en fait, nos actes ont des conséquences. Nos paroles ont des conséquences. Vous voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons être fermes. Et c'est un message pour nous encourager à tenir ferme et, euh, et vivre ce qu'on prêche. Quand on prêche l'évangile, eh il faut la vivre. Enfin, malheureusement, beaucoup de gens prêchent l'évangile, mais ils ne la vivent pas. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, à quoi sert-il sert de prêcher l'évangile D'aller crier partout, de faire des choses, de faire des... Et ne pas la vivre, en fait. En fait, ça sert à quoi En fait, on court en, dans le vent, en fait. Et on se fatigue. Autant faire autre chose. <rire> Vous voyez, frères et sœurs Donc, en fait, lorsqu'on prêche l'évangile, on doit être ferme dans, dans, dans, dans ce que nous prêchons et, et, et, et la mettre en pratique. Frère et soeur. Donc, en, en tout cas, c'était pour nous encourager. J'ai béni le Seigneur pour euh, cet homme. Hein. Je crois qu'il va se convertir qu'il se convertira au prix, euh, voilà, en réfléchissant à tout ça, quoi. De voir qu'il me demande de donner un faux nom. tu dis non, je refuse. Enfin, j'ai donné mon, mon vrai nom, Cabrera, etc. Et il dit non, donne un faux nom. Je me suis dit, mais comment il savait que c'était mon vrai nom que je donnais là Et j'ai dit non, je peux pas mentir, je peux pas, tu peux pas. Là, tu vas donner un nom vite. Il me dit, tu vas donner un nom vite. Vite, et là tu vas donner vite. Hein. Il m'a mis la pression pour donner un faux nom. Il a vu tous les contrôleurs, qui, tous les autres qui arrivaient, tous ses collègues. J'ai dit non, je ne veux pas, je ne peux pas mentir. Donc il a commencé à remplir le remplir ses faux noms, date de naissance, je dis, ma vraie date de, de, de, de, de naissance, adresse, je dis, ma vraie adresse. Il m'a dit non, je ne veux pas ton vrai adresse. Donc du coup, il a, il a mis de faux adresse, mes amis. C'est terrible, mes amis. Okay. Donc c'est en même temps un piège. Pour détruire sa vie. L'ennemi était, moi, pour moi, c'est un piège. Donc, l'ennemi voulait aussi me détruire, détruire sa vie, détruire le témoignage du Seigneur. Vous voyez, frère et soeur. Et, euh, et c'est grave, hein. on ne s'en rend pas compte. Donc, imagine-toi, tu mens sur le coup. Je vais échapper à 150 euros d'amende, je vais mentir, je vais donner un faux nom, une fausse adresse, etc. Parce que je refuse de. Je vais échapper à ça. En fait, tu t'échappes là, là. Mais c'est quoi les conséquences demain ben, Tu perds une âme. Parce qu'il n'était pas seul, il n'était pas seul, il y avait plusieurs collègues à lui. Donc tu perds tous ces âmes-là. Toi-même, ben, nous-mêmes, ben, on pêche devant le Seigneur. Donc du coup, on se met en, en, en, dans, dans le péché aussi. Vous voyez, frère et soeur et, et, et les conséquences, on ne se rend pas compte. Elles peuvent être éternelles. Donc lui, il va dire ça à sa famille, imaginons. À sa famille, à ses amis. Donc ainsi de suite. Enfin, ça va se répandre, répandre, répandre, répandre. Voilà, il a menti. Un jeune, nanana, il a refusé. de. Il a, il a, je lui dit, donne un faux nom, il a donné un faux nom. Alors, alors qu'il prêchait Jésus-Christ juste avant. Il me prêche Jésus. J'arrive, je lui prêche, j'entends qu'il prêche. Je viens encore, il me prêche. Donc, on délibère entre nous pour voir ce qu'on lui, on lui fait. Je lui dis, donne un faux nom, je vais donner faux fausse amende. Et il dit oui, ok. Il donne un faux nom, tout ça. Et ben, ça se répond ça se répand, ça se répand. Mais en fait, ça fait quoi ben, c'est des gens qui vont pas se convertir demain. Enfin, c'est... Le Seigneur est, c est bon, mais... C'est des, des, des, des... On met pas... C'est des, des choses, des actes qu'on qu va poser qui vont empêcher les gens de se convertir. Vous comprenez Donc, le vent, là bouge beaucoup, là j'ai beaucoup la caméra. Donc du coup, voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis. Il fait froid, donc c'était juste un petit temps d'encouragement. De, soyez bénis et à très bientôt. Et vous avez pu voir sur nos réseaux euh, une mission au Canada, du 5 au 12, voilà, avec l'équipe. Donc du coup, euh, par la radio Seigneur, priez pour nous et, euh, et soyez encouragés. et euh, Que le Seigneur vous bénisse et nous, nous garde au nom puissant de Yeshua de Nazareth. À bientôt, au revoir.